Laisse-le faire. Ok. Donc, euh, nous sommes en direct euh, du café Le Jazet pour l'émission euh, euh, numéro 27 du 11 octobre 2017. Alors, on va commencer par une citation de Albert euh, Jacquard, alors euh, la citation la voilà, le pouvoir voit sans déplaisir les frustrations et les colères engendrées par une vie sans espoir trouver un exutoire dans la frénésie des fins de match, pendant qu'il braille on a gagné et sans emploi ne pense pas faire la révolution, voilà la, voilà la citation. Ça me, ça me fait penser à l'Euro 2016 et le fait qu'en plein état d'urgence, effectivement, la police protégeait les villages où se vendaient les t-shirts des footballeurs. Donc, euh, mauvais souvenir, mais c'est comme ça qu'on est arrivé euh, progressivement aux déchances pestilentielles. Alors là, ce soir, c'est assez intime. Donc, euh, Marc a introduit cette 27e émission du jeudi 12 octobre 2017. Il y a de l'ambiance au café Le De comme vous pouvez l'entendre, c'est pour ça que je parle assez fort. Et notre ami Pierre Mélenchkovski n'est pas là parce qu'il est au Festival des Cinémas Différents et Expérimentaux, donc qui a lieu du 10 au 15 octobre 2017, donc encore, euh, encore trois jours. Et là, ce soir, à 20h, donc depuis déjà une demi-heure, il y a la projection du film « Que faire ?» de Pierre Mélenchkovski. Donc j'en profite au passage de lui dire bonjour, de lui dire qu'il n'y a pas que lui qui existe, hein, même s'ils disent tous qu'il ne parle que de lui tout le temps. Hein mais il en a rien à foutre du, de, de notre monde réel, voilà, de notre militantisme. Lui, ce qu'il veut, c'est aimer avant tout. Voilà, bon, bah, Pierre, on, on t'aime. Voilà, et donc, je rentre en plein dans le, dans le sujet de cette émission. Alors déjà... En fait, c'est un coup de pouce que tu fais, ce n'est pas de la publicité. Non, ce n'est pas de la publicité parce que euh, Pierre m'a fait aucun chèque. Et, et, et même s'il avait un chéquier, il n'aurait pas d'argent sur son compte pour... pour ce serait qu'un chèque en bois. Donc voilà, coup de, alors c'est un coup de pouce en bois. Voilà. Donc là, avant de venir, il y a eu un, un communiqué euh, de la CRIRAD euh, concernant des incendies à Bolène. Tu peux nous expliquer la que... CRIRAD Oui, c'est la commission d'information indépendante sur la radioactivité. Euh, donc à Bolène, le 27 septembre et le 9 octobre, il y a eu des incendies dans, dans un un endroit qui s'appelle Triade, qui est une, une unité de décontamination à 1 km de, de Tricastin. Donc ben, ça rappellera, si Aline Cochard écoute cette émission, ça lui rappellera de mauvais souvenirs. Et donc dans cette installation qui dépend de la Société des, des Techniques en Milieu Ionisant, STMI, qui est elle-même une filiale d'Areva MP, bon ben, aujourd'hui c'est vrai que c'est désormais New Areva, eh bien, il y a des copeaux d'uranium appauvri. Alors, on, on va parler de ce terme appauvri qui est complètement euh, impropre, qui ont pris feu parce qu'il ne faut pas oublier que l'uranium appauvri est pyrogène. Donc, c'est ce qui est utilisé, notamment pour fabriquer les pointes TU, tungstène Uranium, des, muni des munitions à uranium appauvri. Donc, des, ce sont souvent des balles euh, ou des obus voire des missiles qui transportent cet alliage qui au contact euh, s'enflamme et, et dégage des températures de plusieurs milliers de degrés qui permettent de faire fond des blindages ou même du béton armé c'est à dire que le béton fond l'armature du béton armé fond et le missile passe au travers voilà mais par contre ça pulvérise dans l'environnement des nanoparticules euh, de plutonium et donc ça pourrit euh, pour euh, je pense euh, des millions voire des milliards d'années euh, l'environnement, il y en a eu qui ont été utilisés euh, au Liban euh, en Libye par, euh, par l'OTAN donc c'est une véritable infection et c'est cela parce que là il y en a beaucoup qui se tapent sur les cuisses il y a eu un, un, un traité bouffon qui a été signé à l'ONU soi-disant sur le désarmement nucléaire. Bien sûr, aucune des cinq nations thermonucléaires terroristes qui sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ne signera ce traité, mais tout le monde s'en félicite parce que de toute manière, l'ONU, avec son Ban Ki-moon toujours souriant, ne reconnaît pas... Euh, les armes à uranium appauvri comme étant des armes nucléaires parce que il n'y a pas de réaction de fission ou de fusion nucléaire dans ces armes donc ce ne sont pas des armes nucléaires non mais on doit classer comme armes nucléaires toutes les armes qui dispersent des radionucléides parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le plutonium est un toxique mais ce n'est pas, unique, pas uniquement un radiotoxique, c'est un chimio toxique donc euh, je sais qu'un millionième de grammes euh, d'uranium suffit à tuer chimiquement en une semaine une personne adulte en, en bonne santé. Donc c'est assez inquiétant des incendies dans une unité euh, euh, et qui sont liés à, à l'inflammation euh, de copeaux d'uranium appauvri. Enfin, voilà. Donc ça, je crois que l'uranium appauvri, c'est 40 millions de becquerels par kilo il faut espérer qu'il y, y, y en a... Bon, de toute manière, c'est complètement abominable, donc voilà. Donc, c'est en ce moment, ça dépend de l'entreprise Areva, et puis ça me, ça me ça me, permet de me rappeler... Euh, de. C'était... C'était mardi dernier, on, on était... Oui, je crois que c'était mardi dernier, oui. Mardi dernier, mardi matin, je suis passé euh, le matin au Palais de Justice de Paris pour soutenir euh, Stéphane Lhomme, le directeur de l'Observatoire du nucléaire, qui avait entamé une procédure en référé contre l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, et bien sûr avec l'ASN se trouvait euh, un avocat pour l'ASN, un avocat pour Areva, un avocat pour EDF, et parce que ce joyeux, cette joyeuse triade, cette joyeuse triade, euh, ben c'était dit qu'elle allait quand même mettre en fonction une cuve de réacteur en acier, la cuve de l'EPR de Flamanville, malgré qu'elle ne respecte pas les conditions techniques qui avaient été posées antérieurement par l'Autorité de Sûreté du nucléaire. Donc, de quoi s'agit-il exactement Donc, C'est ce qu'on appelle un phénomène qui s'appelle la ségrégation du carbone au niveau cristallographique. Et donc, ce sont des pièces de fonderie donc vous imaginez euh, l'épaisseur de la cocotte minute, parce qu'en fin de compte c'est ça, un, un, une cuve de réacteur, c'est une immense cocotte minute qui non seulement elle va devoir résister à des dizaines de... De, de barres, une dizaine de fois la pression atmosphérique, entre, je, ça peut être entre 70 et 100 barres de, de, de, de pression. Donc, euh, je crois que c'est 1 kg par centimètre carré. Voilà. D'accord. Donc, c'est 1 un, un kg, je crois, par centimètre carré, un, un bar Ça veut dire ben 70 barres, ça fait 70 kg par centimètre carré. 1 mètre carré, ça fait 100 fois 100, ça fait 10 000. 10 000 fois 70, ça fait 700 000. Euh, c'est ça. ça. Ça fait. 700 tonnes par mètre carré donc voilà déjà, Donc vous imaginez l'épaisseur d'un acier qui va résister à plus de 700 tonnes par mètre carré de pression et en plus parce que si c'était tout, ce ne serait rien il y, a, il y a les attaques corrosives de, de l'eau du circuit primaire qui progressivement va se charger qui elle-même contient un modérateur et donc tout ça il y a des réactions chimiques avec les aciers de la cuve et après il y a aussi les neutrons parce que ces neutrons, ils sont ralentis pour devenir des neutrons thermiques, donc pour chauffer l'eau, comme dans une bouilloire. Comme le disait Albert, le fameux Einstein, il disait que le nucléaire, c'était la façon la plus diabolique de faire bouillir de l'eau. Eh bien, dans le cas de l'EPR, on fait ça diaboliquement, dans le chaudron du diable, et on sait que le chaudron du diable, à cause des phénomènes de refroidissement dans cet acier très épais, eh bien, il y a de la ségrégation du carbone, ce qui fait qu'il y, y a des zones de moindre résistance, c'est-à-dire l'acier n'est pas homogène, l'acier est hétérogène et donc statistiquement, il est impossible de dire, comme l'a prétendu euh, criminellement et fallacieusement l'avocat d'Areva, que la rupture de la cuve est exclue, c'est faux. La rupture de la cuve est possible, elle n'est pas souhaitable, je pense que personne ne la souhaite, mais par contre elle est probable et quand on est euh, à poser le problème sous un aspect purement technique, voire technocratique euh, ou financier, c'est-à-dire euh, les, les, les aspects, je dirais, les, les plus anecdotiques du nucléaire, vu que de toute manière, la technologie et la finance ne sont pas particuliers. Euh, à la filière nucléaire, dans toutes les filières il y a de la technologie et de la finance, non ce qui est particulier à la filière nucléaire c'est qu'on est là dans l'utilisation et la manipulation de poisons extrêmement dangereux donc chimio et radiotoxiques et aussi la génération de rayonnements donc de trois types, alpha gamma et bêta donc on dit souvent alpha, bêta, gamma donc les alpha qui sont des l'équivalent de noyaux d'hélium donc eux ils sont arrêtés par une feuille de papier mais quand vous ingérez comme dans le cas des poussières euh, d'uranium appauvri une poussière d'uranium appauvri elle, elle émet des, des rayonnements alpha donc ce sont des noyaux d'hélium avec une, une feuille de papier voilà, une feuille de papier j'arrête par contre quand vous respirez ces nanoparticules et qu'elles se coincent dans vos bronches ou quand vous les ingérez eh bien c'est l'équivalent d'un d'un canon à la taille atomique qui tire des boulets avec une énergie énorme et donc à côté ou dans une cellule, le noyau se prend des, des, des, des salves euh, de, de, de, de, de noyaux d'hélium donc avec des neutrons et des protons qui viennent casser des liaisons de covalence, euh, détruire l'ADN, détruire des fonctions physiologiques et donc très rapidement, vous allez avoir euh, des très graves problèmes au niveau du métabolisme et donc vous allez avoir la survenue de pathologies radio-induites. Alors souvent, quand on parle de pathologies radio-induites, euh, malheureusement la majorité des gens pensent cancer. Mais en fin de compte les cancers ne sont qu'une petite partie des maladies et des pathologies radio-induites par les radiations ionisantes. La grande majorité, parce que souvent la majorité de ce qui est rejeté c'est du césium, eh bien, ce sont des maladies euh, nerveuses, musculaires, vu que ça vient se fixer préférentiellement, préférentiellement sur des fibres musculaires, comme l'a déterminé l'anatomopathologiste Yuri Bandajewski, suite à, à l'immense et immonde contamination de l'explosion du réacteur numéro 4, réacteur RBMK de la centrale, le putinogène de Tchernobyl. Euh, la centrale Lénine d'ailleurs de Tchernobyl, on oublie souvent de, de préciser ça donc on est, on est là dans des contaminations énormes et avec des effets euh, mortifères durables c'est-à-dire qu'aujourd'hui les plus de 800 000 euh, jeunes qui vivent plus de 30 ans après la catastrophe de Tchernobyl sont euh, malades dans une proportion beaucoup plus grande que les jeunes qui était là en 86 au moment de la catastrophe, parce qu'il faut un certain temps pour que se développent des types de pathologies. Et c'est ce fameux risque différé. Et alors dans le cas de ce qui s'est jugé mardi dernier euh, en référé, donc la juge des référés, elle disait « oui, il faut qu'il y ait un, un risque immédiat ben, ». Le risque immédiat, il est certain, mais il est statistique, parce que tout ce qui est nucléaire est stochastique. Par contre, il est certain, c'est-à-dire que là, il aurait fallu avoir quoi Il aurait fallu avoir des médecins, il aurait fallu avoir un, un atomopathologiste, il aurait fallu avoir un mathématicien spécialiste des statistiques, pour réellement pouvoir engager le débat sur les risques. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, euh, Sri Island, Saint-Laurent-des-Eaux, Tchernobyl, Fukushima, la catastrophe nucléaire, non seulement elle n'est pas improbable, mais elle est maintenant calculable. On peut car carrément donner des, des, des statistiques de prédictibilité. Et donc, le fait de dire que euh, la rupture de la cuve est exclue, c'est criminel, parce que c'est ne pas tenir compte du fait que sur ce type de réacteurs, plus que sur les générations anciennes qui étaient de conception américaine, c'est-à-dire qu'actuellement nos 58 réacteurs nucléaires en France sont tous de conception américaine, cette fois-ci, il s'agit de gens qui n'ont aucune expérience, euh, de retour d'expérience sur des réacteurs qu'ils auraient eux-mêmes conçus, et qui travaillent dans les limites travaille dans les, dans les limites technologiques de, de, de, de faisabilité. Ah, la mère d'Ali est en ligne. J'en euh, je, je, profite pour dire bonjour à la, la mère d'Ali Mohamed Al-Nimer qui est, qui est en ligne et qui, nous, et, qui nous, et qui nous regarde. Et effectivement, il faut bien revenir à l'origine de, de ces jeudis de radar. Ce sont malheureusement les quatre jeunes, maintenant trois qui sont euh, prisonniers politiques euh, emprisonnés dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite. Donc, on, on, non seulement on les oublie pas, mais on était là ce soir et on a été interrogés par des élèves en école de journalisme euh, qui ont fait un, un très bon travail, on attend a d'en voir le retour. Et c'est très intéressant parce qu'on découvre, et c'est là où on, on a eu notre message, on a dit, voilà, nous, nous sommes des non-violents, nous sommes un collectif citoyen, donc il euh, n'y a pas un parti ou un syndicat qui peut se revendiquer de nous. Par contre, on n'exclut pas les partis et les syndicats, mais on, on ne peut pas être revendiqué par un parti ou un syndicat. Et on lutte réellement contre le terrorisme, tous les terroristes. C'est-à-dire, les, les terroristes, il faut bien comprendre qu'il faut les financer, à moins d'un acte d'un déséquilibré, ce qui peut arriver et qui est souvent classé en terrorisme. La majorité des terroristes sont des gens qui sont financés, ce sont des actes prémédités et donc il y a des structures, il y a un entraînement militaire ou paramilitaire donc c'est rarement le fait de Monsieur Tout-le-Monde, l'acte terroriste. Ça c'est ce qu'on parle. Non, c'est la réalité du terrorisme. Parce que la réalité, pour moi, elle est bien pire. Mais la réalité, bien sûr, est bien pire. Il n'y a de terrorisme que terrorisme d'État. Et donc, pour combattre cette violence institutionnelle, qui n'a pour seul but, c'est que d'instiller la peur chez le citoyen, eh bien c'est d'être persévérant et non-violent, et de dire que nous, bah, tant que ces pauvres jeunes seront en prison menacés de mort Eh bien on va demander à l'ensemble de la classe politique et surtout aux industriels et eh bien de, de prendre leurs responsabilités parce que en 2016 il y a eu d'excellentes ventes une augmentation de 160% des ventes des industriels de l'industrie de l'armement en France et pour les français cela a correspondu à des, à, à des centaines de morts collatérales et pour et malheureusement, en Arabie Saoudite, ça a correspondu le 11 juillet dernier à la mort de Amjad, qui a été décapité. Donc il faisait partie des quatre jeunes que nous défendons maintenant depuis plus de deux ans, toutes les semaines. Donc voilà, Donc, la démocratie ne peut pas s'accommoder avec la peine de mort, et certainement pas avec la peine de mort pour actes terroristes décrétés par des gens qui sont les principaux financeurs des actions terroristes. Donc ça, c'est complètement exclu. Donc, on n'oublie pas, il n'y a zéro problème. Alors, qu'est-ce qu'il qu qu y a aussi d'important à dire ben, C'est que la semaine dernière, on a parlé du, du ruthénium 106. Alors, on ne sait toujours pas d'où il vient ce ruthénium 106 sur l'Europe. Euh, visiblement, il n'y en a toujours pas en France. Mais bon, affaire à suivre. Hein. Mais c'est assez inquiétant. Et alors, moi, j'aimerais élargir. Parce que souvent sur beaucoup de thèmes, que ce soit le nucléaire, euh, que ce soit la consommation, la pollution on a rarement le temps de prendre du recul, on a rarement le temps de s'interroger sur le comment le pourquoi et nos moyens d'action, c'est-à-dire que faire le titre du film que projette Pierre qui ce soir, que faire que faire, Eh bien moi je vais vous emmener bien au-delà de de la stratosphère terrestre euh, même au-delà de la ionosphère, même, même au-delà du couple Terre-Lune, même au-delà du Soleil, même bien au-delà de Proxima du Centaure, euh, même au-delà de, de la galaxie, euh, de la Voie lactée, euh, on serait, va. Ça ne serait pas un trou noir. Du tout, du tout, non. C'est plutôt à la dimension euh, historique et, et, et de la réalité de l'univers. On fait partie d'une galaxie, qui, euh, je dirais spiralée, presque quelconque, au milieu d'un tout petit amas de galaxies. Et nous, on est en bout d'une branche spiralée, voilà notre système solaire. Donc on n'a pas une position euh, euh, emblématique ou particulière. On le sait, principe anthropique, il y a de la vie sur Terre. Et beaucoup de gens se posent la question de la vie dans l'univers, depuis longtemps. Et alors pourquoi est-ce que ça rejoint ce dont je parlais par rapport à la physique C'est qu'il y a un fameux paradoxe par rapport à la vie extraterrestre qui a été posé par un des pères, malheureusement, des, des premières piles atomiques et ensuite du programme militaire américain, qui s'appelle Monsieur Fermi. Et donc il y a le fameux paradoxe de Fermi. Pourquoi, alors que l'univers semble avoir 14 milliards d'années que chaque galaxie est constituée de centaines de milliards d'étoiles qu'aujourd'hui on le sait euh, par euh, des observations astronomiques euh, visiblement beaucoup d'étoiles ont un cortège planétaire qu'il que ne se passe pas une année sans qu'on découvre de centaines de nouvelles planètes telluriques qui se trouveraient dans une situation euh, euh, par rapport à leur étoile susceptible qu'elle qu possède de l'eau liquide pourquoi alors que donc il y a l'équivalent de plusieurs centaines de millions et des milliards d'étoiles potentiellement avec de la vie pourquoi est-ce qu'on ne voit pas cette vie extraterrestre pourquoi est-ce que l'on n'est pas en contact et là depuis longtemps ce paradoxe de Fermi pose une espèce d'énigme euh, on se dira ah non il n'y a aucune raison que la terre soit un endroit particulier où il y ait de la vie, on le voit bien à l'intérieur même du système solaire. À la fois sur des lunes de, de, de très grosses planètes gazeuses comme Jupiter ou comme Neptune, on a des suspicions très sérieuses. Bien voilà d'existence de la vie. Alors, que ce soit sur Europe, Neptune, une femme. voilà. Donc, il y a, y a euh, une des lunes de Jupiter comme Europe, euh, enfin, il y a, y a euh, Titan aussi. Euh, je crois une des lunes de Neptune où on, on, de plus en plus d'exobiologistes pensent qu'il y a de la vie. Donc ça voudrait dire qu'à l'intérieur même d'un seul système solaire, on a la possibilité, comme pour Mars, on sait qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars, donc il n'est pas impossible qu'un jour on retrouve des fossiles ou même euh, dans le sol des bactéries ou pourquoi pas des animacules dans le sol de Mars, à des endroits particuliers, là où l'eau là où aurait persisté et là où les conditions de la vie serait faisable. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas cette vie extraterrestre Eh bien, il y a un physicien qui s'appelle Gabriel Chardin, un physicien français qui travaille au CNRS, qui a émis qui a une, une, une hypothèse qui est extrêmement intéressante qui permettrait d'expliquer ce paradoxe de Fermi. On le voit, il est parti d'une étude mathématique sur un taux de, de croissance ah oui, de croissance de 2% par an. Et avec des calculs, il s'est aperçu que sur une planète tellurique comme la Terre, ou une autre planète tellurique qui aurait de la vie, à partir du moment où il y a une société industrielle avec un taux de croissance de 2%, eh bien, l'épuisement de l'ensemble des ressources de la planète se produirait en quelques centaines d'années. Ah, là, ça devient franchement intéressant. Qu'est-ce que ça voudrait donc dire ça voudrait donc dire que toutes les sociétés avec des espèces vivantes cognitives, donc capables de développer des sciences et de la technologie, si elles fabriquent leur société sur la science et la technologie, et notamment sur la production de masse, qui fait qu'on va utiliser de plus en plus de métaux, de plus en plus d'énergie, qu'est-ce qui va se produire dans un premier temps Dans un premier temps la santé des populations va s'améliorer, donc la démographie va faire un bond, donc la pression sur les ressources planétaires va augmenter, ce qui fait que les profits eux-mêmes vont augmenter, la capitalisation, comme l'a décrit Marx elle-même, va se constituer avec des monopoles et on va arriver très rapidement à un contexte d'épuisement des ressources qui va augmenter les probabilités de conflit. Est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui sur notre petite planète tellurique Est-ce que ce n'est pas ce qui se serait passé dans un environnement proche et lointain et qui expliquerait pourquoi des civilisations qui ne sont pas basées sur des sociétés d'harmonie et de respect de la nature sont appelées à disparaître Elles disparaîtraient en fin de compte par épuisement et donc ce phénomène d'épuisement il essayait de le calculer par rapport à l'univers observable et c'est là où c'est intéressant parce qu'on peut imaginer qu'avec de nouvelles technologies l'homme puisse ou euh, une partie de l'humanité puisse se déplacer à, à des vitesses subliminiques mais proches de la vitesse de la lumière et coloniser assez rapidement euh, une zone d'au de, de, moins 100 euh, années-lumière et si chaque civilisation avec une croissance de 2% faisait ça et bien l'univers entier l'univers observable entier et bien lui serait épuisé en 5 à 6 millénaires assez ce qui est extrêmement rapide par rapport à, à l'âge supposé de notre univers de 14 milliards d'années donc on arrive là à une vision qui est, qui est très intéressante et qui a retenu mon attention parce que il y a un grand mathématicien qui a été nationalisé français je crois, en 1971 qui s'appelle Alexandre Grothendieck. Il est mort à 86 ans euh, à Saint-Lizier en France, mais il était, il était né le 28 mars 1928 à Berlin. Cet homme, c'est un mathématicien, c'est peut-être le mathématicien contemporain qui a amené dans les mathématiques le plus de nouveaux concepts. Il classait lui-même les mathémiciens un peu en, en deux sortes, les, les conservateurs et puis les espèces de novateurs ou d'explorateurs. Et lui, et lui dans, dans, le, dans le style explorateur et novateur, il a été le premier. Et notamment au niveau de tout ce qui est topologie. C'est-à-dire qu'il il a, il a très rapidement compris que chaque algorithme, chaque, chaque, chaque fonction, en fin de compte, était une description topologique d'un univers et que en fin de compte il y avait pour résoudre notamment un problème, il peut y avoir de multiples approches et que comme dans notre univers où il y a trois dimensions qui nous semblent évidentes, la, la hauteur, la profondeur, la largeur et après peut-être de manière résultante le temps avec la flèche du temps, eh bien, il y a certainement beaucoup d'autres dimensions euh, qui elles-mêmes peuvent être modélisées topologiquement et mathématiquement et qui vont avoir euh, euh, chacune un fonctionnement explicatif ou prédictif. Mais le plus intéressant chez Alexandre Rotendik, c'est que l'homme du topos, l'homme de la topologie euh, par description mathématique, était essentiellement un être atypique. Et pourquoi cet homme qui a vraiment compris, qui essayait de comprendre ce, ce qu'était la mesure à la fois de la distance, de la surface, du volume, à travers des mathématiques de très haut niveau, pourquoi lui-même est devenu un être atypique C'est parce qu'il s'est aperçu que dans son domaine pointu de la science, donc qui était l'outil mathématique, il œuvrait à contresens de ce que son âme, c'est-à-dire cette partie qu'on a tendance à mépriser dans notre monde matérialiste son ressenti, ce l'être profond qu'il pensait être se dissociait des, des, des, des possibilités que permettait la science. Et tout à coup il s'est aperçu qu'il était comme une espèce de sorcière sur le, son chaudron mathématique à, à faire sortir des, des, des équations qui un jour malheureusement pourraient avoir une espèce d'utilité pratique pour un, un industriel ou un militaire, et à partir de là, il a compris sa responsabilité. Et donc, il s'est extrait de ce monde et il avait donné des conférences au Collège de France qui étaient intitulées « Faut-il continuer la recherche scientifique ?». Et ça, pour moi, qu'un mathématicien de très haut niveau, amène cette question sur la table c'est extrêmement important moi je, je, je situe ça un petit peu comme quand Pierre Merechkovski par rapport à l'audiovisuel euh, se pose euh, la question du droit d'auteur effectivement à partir du moment où l'on crée quelque chose que ce soit du domaine de la science ou du domaine de l'art cette chose nous échappe euh, on, on ne peut pas Réellement, c'est comme les mots que je dis là, les mots que je suis en train de dire vont avoir un retentissement pour les siècles des siècles, même si l'émission était effacée et que, et que ça ne passait plus, tout simplement parce qu'ils ont été dits, parce que j'ai essayé de décrire, en fin de compte, oui, une topologie spirituelle, quelque chose de nouveau, ce qui est en train de poindre, et Grothendik s'est rendu compte que les vraies évolutions, celles qui étaient celles de son cœur, de son âme, c'était l'évolution... De, de la magie, de la magie qui est l'anagramme parfaite de l'image, de la solitude, parce qu'il avait tout à fait raison, euh, on est seul, on est seul, on vit seul, les grandes idées se développent seules, non pas que la solitude soit recherchée mais que la solitude n'est pas un état à craindre parce que c'est vraiment, la solitude est un état de création et aussi l'harmonie c'est-à-dire qu'in fine, il faut bien voir qu'il y a des choses qui nous précèdent et qui nous l'espérons, nous survivrons et que si nous ne tenons pas compte de cette harmonie et eh bien nous, nous, nous, nous, nous œuvrons dans des voies sans issue et donc faire en sorte de ne pas travailler à tresser la corde avec laquelle on va nous pendre et moi je crois quand il pose cette question faut-il continuer la recherche scientifique il est dans la vraie question philosophique du temps le temps qui nous est compté ce temps qui nous est compté tel que décrit par Gabriel Chardin effectivement nous sommes dans une civilisation de recherche de la croissance et même l'ensemble de la classe politique française de l'extrême gauche à l'extrême droite sauf à part les décroissants qui eux-mêmes sont récupérés Politiquement, vu qu'ils sont récupérés électoralement, et que le principe électoral est lui aussi un principe de croissance, eh bien, cette recherche de la croissance, cette recherche même de l'audience, et c'est pour ça que je suis très content de parler peut-être à un public réduit à une seule personne, ou même à personne, eh bien, c'est ça le problème. Ce n'est pas la solution. La croissance est le problème. Et donc, on doit arriver à des sociétés décroissantes et post-industrielles, et je dirais peut-être même post-scientifique. Non pas, non pas que la science soit quelque chose de néfaste en elle-même, mais que les réalisations pratiques que permet la science, elles, quand elles apportent une solution, amènent en plus avec elles dix problèmes. Donc, si l'on est logique, et si l'on se dit, comme aujourd'hui, par exemple, les vaccins qui ont permis à la démographie des peuples d'augmenter, de, de, moi par exemple, si je suis vivant aujourd'hui, c'est certainement grâce au vaccin et, et de manière, dans la certitude totale, d'une bouteille d'oxygène, vu que je suis né, et j'ai failli être sianosé et je dois ma vie à une bouteille d'oxygène, eh bien, ces progrès que la science a permis, elle a amené quoi aussi Elle a amené plus de problèmes que de solutions. Et donc, in fine, Peut-être aurait-il mieux fallu que Roger Nimaud meure si peu de temps après sa naissance, mais que non pas mes enfants, vu que je n'aurais pas eu d'enfants, mais des enfants puissent, comme moi, passer à côté des affluents de l'Essonne et se poser la question de s'y baigner, voyant les algues et les alvins. Et il était tard, alors que moi, la dernière fois que j'y suis passé avec mes deux fils en bicyclette, quand je leur ai dit que je me baignais à cet endroit-là, ils m'ont dit tous les deux dans cet égout. Dans cet égout. Et donc aujourd'hui, on a des cours d'eau qui ressemblent à des égouts. On peut respirer des poussières d'amiante et des poussières euh, d'uranium appauvri. En fin de compte, on se fait voler, de, je dirais, de, tout, de tous les biens collectifs. Qui sont on a besoin d'avoir une réponse. La nature. Alors, justement, en règle générale, est-ce qu'on a besoin d'avoir une réponse Oui, parce que dans le cas, oui, ou non oui, oui, parce qu'il en va de notre sauvegarde. C'est-à-dire, qu'on est dans le même cas que pour la cuve de l'EPR. C'est-à-dire que quel danger imminent Si dire qu'il y a un danger imminent, c'est que moi, ce soir, je vous donne la date et l'heure d'une espèce de fin du monde euh, euh, complètement tartufienne ou hollywoodienne. Parce qu'on a passé 2012. Oui, mais, mais ce serait une vaste connerie. Mais de la même manière, dire que la cuve de père est extrêmement dangereuse, ça ne veut pas dire qu'on peut dire la date et l'heure à laquelle, si elle est malheureusement mise en service, eh bien elle se trouvera tout à coup en rupture et elle provoquera une catastrophe supérieure à celle de Tchernobyl et à celle de Fukushima. Non, c'est impossible de le dire. Mais ce n'est pas parce qu'il est impossible de dire quelque chose que la chose n'est pas plausible et plus que probable. Et donc, ce que l'on sait, c'est que la croissance, de manière certaine, en quelques centaines d'années, va provoquer les, la, la, la consommation totale de toutes les ressources non renouvelables de la planète. Ce qui fait qu'on va se retrouver dans une situation d'impasse, et ce qui fait que, nous ne serons jamais les extraterrestres, peut-être, de gens qui vivent actuellement sous une étape encore animale, avant de devenir comme nous des sur-animaux. Et lorsqu'ils seront sur-animaux, nous, on aura Moi déjà départ, disparu. Les... Des animaux. Alors, qu'est-ce que la suranimalité la... Pour être un suranimal, il faut être un animal. Et... Mais la suranimalité, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Elle est décrite dans les textes sacrés par l'arbre de la connaissance. Le fruit qu'improprement on dit, c'est Eve qui a filé ça à Adam, et après on dit euh, toutes les femmes du genre euh, sont des sauf -maman, eh bien c'est de la bêtise pure et simple. Par contre, le fait qu'un animal prenne conscience par la connaissance de sa situation et est sur la nature des moyens supérieurs, dans le cas d'un homme, à ses dix doigts, eh bien, fait qu'aujourd'hui on a des gens qui, avec la pression d'un doigt, peuvent déclencher le une frappe nucléaire. Et donc, on passe... pression d'un doigt. La pression frappe nucléaire, tu as parlé d'une pression tout à l'heure de la cuve de 700 tonnes. Exactement. Ça peut faire quoi Justement alors, un couvercle de cuve qui explose avec un une pression de 700 tonnes. Bah, de toute manière, on le voit très bien à Fukushima, les réacteurs, euh, tels qu'ils sont conçus par les Américains et les Européens, parce que dans ce cas-là, c'est le PR, mais avant, c'était Wistangos et et Général Electric, qui ont conçu à la fois les réacteurs japonais, les réacteurs français, enfin la majorité des réacteurs qui sont en fonctionnement sur Terre, eh bien, on les a conçus avec une double enceinte. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle le circuit primaire, donc la cuve, c'est ce qui contient le cœur, donc c'est ce qui contient les barres de combustible. C'est là où on a les plus hautes températures, les plus fortes pressions, c'est là où les sollicitations euh, mécaniques et radiologiques sont les plus fortes, et ça envoie vers ce qu'on appelle des générateurs de vapeur, qui sont euh, d'immenses euh, échangeurs de chaleur qui ressemblent à des tours, qui sont plus hautes qu'un immeuble de cet étage et qui pèse plus lourd qu'une rame de TGV, à l'intérieur desquels il y a des kilomètres de tubes qui courent, et donc l'eau du circuit primaire passe dans ces tubes et va réchauffer de l'eau qui se trouve à l'extérieur des, des tubes et va la transformer en vapeur. Et c'est cette vapeur à 70 bars qui va attaquer des, des turbines à vapeur qui elles-mêmes vont faire tourner des alternateurs qui vont générer du courant électrique. Donc, voilà le principe de fonctionnement d'une centrale thermique. Parce qu'en en fin de compte, une centrale nucléaire ne se différencie en rien d'une centrale thermique si ce n'est que la chaleur est produite avec ce qu'on appelle des neutrons thermiques. C'est pour ça qu'il est important de ralentir les neutrons pour qu'ils aient une action de réchauffement voilà, comme dans une bouilloire mais il faut faire attention parce que si cette réaction n'est plus pilotée et c'est là où le pilotage du réacteur est quelque chose d'important si cette réaction échappe à tout contrôle et eh bien à la fois les alliages des fameuses barres de combustible qui sont des, des tubes, c'est à dire que en fin de compte les assemblages de combustible sont des supports dans lesquels il y a beaucoup de tubes et dans ces tubes il y a ce qu'on appelle des pastilles. Alors il y a deux sortes de pastilles aujourd'hui il y a les pastilles d'oxyde d'uranium qui sont tous les anciens générateurs et aujourd'hui voilà. aujourd'hui il y a des pastilles de MOX donc ils sont ce qu'on appelle un mélange pour c'est pour ça mélange d'oxydes D'uranium et d'oxyde de plutonium. Donc, c'est ce qui s'est passé sur le réacteur 3 de Fukushima. Donc, à l'origine, le réacteur 3 de Fukushima était conçu et a toujours été conçu pour fonctionner avec de l'oxyde d'uranium, sauf que une entreprise qui s'appelle Areva avait livré au Japon des barres de combustible MOX qui avaient été installées dans ce réacteur. Donc, par les produits qui ont été relâchés à l'extérieur, on sait qu'il y a une réaction de, de fusion explosive. Mais il y a eu aussi dégagement d'hydrogène parce qu'au moment où les barres de combustible fondent, eh bien, les métaux des tubes et de l'assemblage réagissent avec l'eau du circuit primaire et génèrent euh, de l'hydrogène alors ce dit hydrogène Areva, Areva a une responsabilité directe euh, dans la catastrophe de Fukushima à travers les, les, les barres de combustible Areva, là, non à Tchernobyl on est, on est complètement dans une autre configuration à la fois il s'agit d'un réacteur RBMK donc ces réacteurs n'ont pas d'enceinte de confinement c'est pour ça que quand il est explosé tout est parti par le toit donc euh, les dalles de plomb et, et de béton de plusieurs centaines de tonnes on, ont été soufflés à la fois par euh, l'oxyde d'uranium et le plutonium qu'il générait et le graphite des, des modérateurs. Tout est sorti par le haut et donc les gens qui travaillaient à la centrale n'ont pas été tués au moment de l'explosion du réacteur. Si ça avait été un réacteur euh, de type occidental, eh bien... Cette explosion aura été confinée, et on le sait très bien, quand on, quand on confine un explosif, eh bien les, les, les conséquences mécaniques sont terribles. Et c'est ce qui s'est passé à Fukushima. Les, il y a eu contamination des explosions, c'est pour ça qu'on a eu trois réacteurs d'impacté à Fukushima, qui étaient les réacteurs qui étaient en bas, parce que le 5 et le 6 qui étaient sur une colline, eux n'ont pas été touchés. Et donc, on est dans oui, une configuration que j'avais dénoncée devant Madame Rivasi et de, devant M. Yves Lenoir une semaine avant la catastrophe de Fukushima. J'avais dit, parce qu'il parlait des enseignements de, de Tchernobyl, et moi j'avais dit qu'on avait tiré peu d'enseignements de Tchernobyl, parce que quand ça se passerait avec des réacteurs euh, américains, et eh bien c'est pas un réacteur mais c'est plusieurs qui exploderaient et malheureusement l'avenir m'a donné raison donc j'espère que l'avenir ne me donnera pas raison par rapport à la cuve de l'EPR de Flamanville mais par contre je partage tout à fait l'avis de Stéphane Homme pour moi la probabilité est extrêmement forte que l'on se dirige vers une, vers une catastrophe nucléaire de très grande ampleur en Europe si on prend la responsabilité de charger ce réacteur et de le faire diverger donc moi je pense qu'il faut carrément arrêter euh, le programme électronucléaire pour des raisons extrêmement simples, c'est que l'ensemble de la filière est mortifère, depuis la mine jusqu'aux déchets. Les déchets, on ne sait pas les gérer. Que quand on met des ré de nouveaux réacteurs en fonction, bah on continue à générer des déchets. Donc déjà, les déchets qu'on a, ils sont, des, ce sont des quantités énormes d'une grande dangerosité, n'en générons pas plus. Voilà. Donc déjà, ce principe de précaution, Comment est-ce qu'on peut oublier, lorsqu'il s'agit du nucléaire, le simple principe de précaution Eh bien, c'est que tout simplement, en France, le CEA est un État dans l'État. Aujourd'hui, c'est le CEA qui décide de qui sera président, qui sera Premier ministre. Voilà la réalité. Elle est aussi simple que ça. Et Stéphane Lhomme, eh bien, il est traité comme un l'Uberlu, alors qu'un présentateur télé est ministre d'État. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Ce qui est extrêmement grave, c'est de voir que les gens qui ont des compétences et qui ont des savoirs, sont méprisés et négligés. Et Alexandre Grothendieck il était oublié, même certains... Euh, voilà, il était classé comme une espèce d'ovni de la science, alors que c'était un maître des mathématiques et pour moi, au-delà, un véritable philosophe. Parce que, qu'est-ce qu'un philosophe C'est un ami de la sagesse. Et il avait acquis à la fois par son les expérience euh, scientifique et par sa vie tout simplement, il lui lui avait acquis un regard sur le monde qui lui avait permis de, de comprendre qu'il qu avait participé lui-même à mettre en place la euh, la euh, un système qui était une voie sans issue, qui était une voie sans issue. Et donc aujourd'hui, moi j'appelle tous les scientifiques, tous les gens qui sont en responsabilité, tous les gens qui ont qui ont réellement des choses importantes et vitales à dire, à se réunir, pour euh, faire comprendre euh, à la population qu'elle doit reprendre son destin en marche. Parce qu'il s'agit de sa vie. Il ne s'agit pas du tout, entre guillemets, de la démocratie, de, de la liberté. Parce que quelle démocratie et quelle liberté est-ce qu'il peut y avoir si la vie a disparu Donc aujourd'hui, on est dans une situation où, à moyen terme, parce que qu'est-ce que c'est même qu'un siècle C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que, pour moi, dire aujourd'hui 2117 Eh bien, 2117, effectivement, ou 2130, ou 2150, ou pourquoi pas 2200 Parce qu'on ne peut pas fixer une date. Mais de toute manière, si on continue dans des sociétés industrielles de croissance et de production de masse, il n'y a pas d'issue. Il n'y a aucune issue. Et donc, on le sait par simple calcul. Donc, il faut qu'aujourd'hui, les scientifiques prennent le pas sur les technocrates. Il faut qu'on mette à bas euh, des, des institutions comme le commissariat à l'énergie atomique, qui est devenu, sous Nicolas Sarkozy, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Aujourd'hui, il y a tout plein de... de, de de personnes qui reprennent le nuisit prêt à penser d'une pseudo-opposition et qui parlent d'une transition énergétique. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus creux et de plus ignoble que ces deux mots mis ensemble Quelle transition est-ce qu'il peut exister quand on conditionne la fermeture d'un vieux réacteur à l'ouverture d'un nouveau réacteur Aucune il s'agit là, au contraire, de la continuation dans une impasse mortifère. Donc, il est très important que les gens comprennent que le 31 octobre, quand va être rendu le jugement, quand va être rendu le verdict de la juge des référés au tribunal, au tribunal de Paris, ça va avoir une importance énorme sur le développement et la suite sur nos vies et sur nos libertés. C'est très important. Aujourd'hui. Que, que transition énergétique, ça ne serait pas plutôt hypothétique Transition énergétique, c'est du blabla, c'est du langue de politicards de merde et de, et de gens qui, qui, qui ont des proches ou qui font partie des gens qui se gavent. Parce que, attention, des gens qui se gavent, des, des gens qui, esti, qui estiment que, que tout leur est dû. Euh, aujourd'hui il y a des gens comme ça moi, je, je, moi c'est pour ça que je tire mon chapeau à Nité moi, euh, ou, ou, même, euh, ou, ou même à ce dessinateur de bande dessinée Marcel Tardy, ces gens là ont refusé une Légion d'honneur en comprenant très bien et en expliquant fort bien pourquoi ils la refusaient c'est innommable aujourd'hui. Aujourd'hui, on raccompagne des réfugiés, on les renvoie en Afghanistan. On les renvoie à la mort. Mais que penserait-on aujourd'hui des États-Unis d'Amérique s'ils avaient renvoyé un certain Albert Einstein en Allemagne Qu'est-ce qu'on penserait Eh bien, aujourd'hui, aujourd le gouvernement de Macron renvoie des ressortissants afghans en Afghanistan. Il les condamne à mort. Il les condamne à mort. C'est ignoble. C'est ignoble. Et donc. Il vaut mieux dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, nous avons des gens qui mènent au niveau industriel et politique des, des, des choses qui sont ignobles, qui sont totalement inacceptables. Il est inacceptable de mettre en danger la vie des populations. Il est inacceptable qu'à Flamanville, on installe une fuve de réacteurs avec des ségrégations carbone qui font qu'elle qu qu n'est pas... Euh, homogène au niveau de sa résistance mécanique et que obligatoirement parce que quand, quand tout fonctionne comme tout est prévu ça n'existe pas ça n'existe jamais et d'ailleurs c'est même le principe de l'accident et de la catastrophe c'est que s'il était prédictible il serait évité non la catastrophe va arriver alors qu'est-ce que ça va être ça peut être milieu une chose à Fukushima il y a eu le tsunami mais le tsunami, ce n'est pas lui qui est responsable de la catastrophe de Fukushima. Ce qui est responsable de la catastrophe de Fukushima, c'est qu'antérieurement, eh on a mis un mur contre les tsunamis, mais qui avait été calculé par rapport à un tsunami, mais pas le plus gros qu'il y avait eu, par rapport à un tsunami moyen pour faire des économies. On avait mis les groupes électrogènes qui devaient supplier au refroidissement des réacteurs en bas, mais ça veut dire que s'il y avait une inondation ou si la vague passait, eh bien ils étaient noyés. Et en fin de compte, la catastrophe, elle était déjà dans les plans de la centrale même. Et eh bien aujourd'hui, quand l'autorité de nucléaire, ce qu'elle a fait hier, hier elle a donné l'autorisation alors que le jugement ne sera rendu que le 31 octobre. Donc on est là en plus, dans, dans une situation euh, criminelle et ubuesque où l'autorité de sûreté nucléaire, alors qu'elle sait qu'elle déroge à, à, à des propres normes qu'elle avait fixées, a permis l'installation d'une cuve dans un réacteur nucléaire, alors que l'affaire est jugée en référé à Paris, et que le jugement ne sera rendu que le 31 octobre. Donc moi, je dis très clairement, aujourd'hui, je dis à Madame le juge, vous avez entre les mains, oui, franchement, une, une patate qui est... Elle n'est pas chaude. Elle est bouillante, cette pomme de terre. Et je pense qu'on va essayer de vous mettre une pression. Parce que effectivement, pour beaucoup de personnes, il y a des enjeux financiers énormes. Mais il faut voir que l'enjeu n'est ni technologique ni financier. Il est sanitaire et social. Et au niveau sanitaire et social, je pense aux îles britanniques. Parce qu'il faut bien comprendre pourquoi, dans le Cotentin, à Flamanville, on a placé nos nouveaux réacteurs. On les a placés parce que dès le début, quand on a créé le CEA en 1945 pour avoir la bombe, on s'est dit si on a un réacteur qui, qui, vire, qui vire vinaigre, eh bien les vents dominants pousseront tout vers les îles britanniques. Donc moi, j'en appelle euh, à, à au peuple des îles britanniques, parce que moi j'estime que j'ai beaucoup d'estime pour tous les peuples, pas pour les gouvernements. Je leur dis. On est en train de vous faire courir un risque. Oui, vous avez fait le Brexit, vous êtes sorti de l'Union Européenne. Mais là, la politique de l'Union Européenne, qui est de faire de la France la centrale nucléaire de l'Europe, vous risquez de la payer avec vos vies. Et donc, il faut que les pays autour de la France fassent pression. Il faut de Il faut, de toute manière, une politique nucléaire ne peut pas être une politique nationale, vu que les conséquences d'une catastrophe sont internationales. Donc il faut que tous les pays autour de la France fassent pression pour empêcher l'ouverture du réacteur EPR de Flamanville, Je le dis très clairement. Et je dis aujourd'hui les réacteurs EPR qu'on construit à l'étranger, eh bien, il faut arrêter les chantiers et dédommager les pays à qui ils ont été vendus. Il faut, au lieu de créer New Areva, il faut fermer l'entreprise il faut le vrai progrès serait là, serait la reconversion de toute la filière nucléaire d'Areva. Parce que l'Areva fabrique des éoliennes. Effectivement, je préférais qu'ils fabriquent du petit éolien plutôt que de l'éolien industriel. Mais s'ils fabriquent de l'éolien industriel, c'est pour utiliser les réseaux de distribution qui sont nés des centrales nucléaires. Et donc, il faut reconvertir l'entreprise Areva. Et non, et non la recapitaliser sur des activités nucléaires. Il y a tellement de casseroles qui courent. Là, on le voit. On nous parle, on nous dit, mais non, la cuve de l'EPR de Flamanville, il n'y aura jamais de rupture. Et puis là, on voit que sur une installation qui dépend d'Areva, eh bien, il y, a, il y a inflammation de copeaux d'uranium appau appauvri. On a même des casseroles dans le système financier. Ben oui, il y a l'affaire Uramine. Il y a l'affaire Uramine, parce qu'il semblerait que Mme Lauvergeon et son conjoint se soient. Euh, euh, euh, mmh. Voilà. Non, il y a de très graves affaires, qui sont effectivement des affaires d'État, des affaires de corruption. Et moi, quand je dis que CELA est vrai, es en état dans l'État, je le dis. Euh, tout à fait sciemment. Que le CEA me mette un, un, un procès, bien sûr, je sais que vous êtes plus puissant que M. Macron et que tous ces guignols, mais par contre, c'est vous les criminels, c'est vous avec votre politique. Moi je dis qu'on doit arrêter euh, à la fois les arsenaux thermonucléaires français, parce que ce, ce traité, là soi-disant ICANN, de rien du tout, qui ne sera jamais signé par aucun des membres permanents du conseil de sécurité, c'est de la bouffonnerie, mais c'est de la criminelle bouffonnerie, et que moi je veux faire pression pour que le pays auquel j'appartiens arrête de menacer des peuples et des territoires de destruction par des armes thermonucléaires. Voilà ce que je veux moi, et je ne veux plus qu'il y ait un, un lobby mafieux criminel comme le CEA qui dirige l'ensemble de la politique de mon pays, politique industrielle et sociale. Donc, soyons très clairs, il s'agit là de la vie de nos enfants, il s'agit là de notre avenir. Il ne s'agit pas là de, de, de savoir si un insoumis de fesses ou un apparatchik va prendre le pouvoir à, à la place d'un autre guignol, mis en place par le MEDEF. Non, non, là il s'agit de vie, il s'agit de santé, il s'agit de pérennité des territoires, il ne s'agit plus de, de politique, de moi j'ai aucune envie de faire une euh, carrière de bouffon. Par contre, je n'ai pas envie de dire des choses qui sont criminelles. Et donc, moi, quand je vois des gens qui mettent en place des choses qui, de toute manière, statistiquement, ne peuvent aboutir qu'à des catastrophes, eh bien oui, je tire le signal d'alarme. Oui, je défends Stéphane Oui, je défends euh, l'Observatoire du nucléaire. Mais non pas parce qu'ils veulent devenir le réseau de du nucléaire à la place du réseau. Ça, je m'en fous. On n'a pas besoin de fédération nucléaire, mais parce que ce qu'ils disent, qu disent est vital. C'est tout. C'est uniquement pour ça que je défends. Comme j'ai été défendre euh, mon ami Jean-Jacques Mu, parce que ce qu'il avait dit était vital, ce qu'il avait dit était vrai. Et d'ailleurs, ça y est, ils ont gagné. Ça y est, ils ont gagné leur procès contre Areva. Ils sont plus accusés de diffamation. Oui, c'est vrai. Areva, Areva, pas seulement en France, Areva est responsable. De, de, de, de dégâts sanitaires et sociaux énormes. Donc, il est temps d'arrêter les frais. Il est temps d'arrêter les frais. Et au-delà, il faut que les contribuables sachent, la société New Areva, ce n'est qu'un moyen de détourner de l'argent public dans une filière qui est sans issue. Parce qu'il y a des gens, il y a des technocrates qui se font des nouilles encore. Et donc, ça, il faut le comprendre. Derrière, on n'a on on pas, pas des bisounours. On a des gens qui ont des places, qui, ont, qui gagnent beaucoup d'argent et qui structure notre société. Et donc, on a des industriels qui sont junkies à l'énergie nucléaire en France. deux choses importantes. Tu as parlé de personne. Tu as parlé d'argent. Et moi, je pensais justement au crash boursier qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps que ça, en 2008, quand tout s'est cassé la gueule à cause de, de prêts euh, corrompus, etc. Et qu'ils ont remis en service en refabriquant autre chose, en encapsulant toute la merde qu'il y avait en dessous. Donc... Le danger, on l'a omniprésent avec le système boursier tel qu'il est conçu actuellement. Et on joue un petit peu avec la, pla avec la planète, euh, justement avec le nucléaire. Là, c'est pour moi encore plus grave. Alors pour, pour répondre à ce que tu viens de dire, moi je, je, je, je reprendrai les paroles de Madoff. Quand Madoff a été mis en, en prison par tous les gens qui ont été ses complices pendant de nombreuses années, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a mis en place le Nasdaq, et donc tous les gens qui, ont, qui se sont dépêchés de, de mettre M. Madoff en prison n ont pas, ont on fait en sorte que la conclusion de M. Madoff elle-même disparaisse. Mais Madoff a eu tout à fait raison, il a dit c'est l'ensemble de la structure internationale et des États qui est une pyramide de Ponzi, qui est un système de Ponzi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nucléaire en France, est un système de Ponzi. Comment est-ce qu'il marche Il marche, il est à perte sans arrêt, mais pourtant, il donne de l'argent aux actionnaires. Alors, d'où vient l'argent Eh bien, on fait rentrer de nouveaux actionnaires. Et qui sont les actionnaires Les contribuables. Donc, vous, Français, quand vous allez acheter votre petit café, que vous payez la TGA, hein, dès, que, dès que vous faites quoi que ce soit, vous payez... Des, des criminels parasites qui vont s'octroyer des dividendes avec de l'argent public. Et donc, pour moi, le nucléaire est devenu une immense machine de détournement d'argent public. Et c'est extrêmement grave. Parce qu'on est en train de, de, de, de, de créer une situation de fragilité sanitaire et sociale qui dépasse le cadre des frontières de la France parce que, comme je l'ai dit, si, si un réacteur, parce que malheureusement, il n'y a pas que la l'accueil de l'EPR, nos 58 euh, réacteurs sont tous dans un état de délabrement euh, avancé, qui fait que les, les gens, les premières personnes qui sont en droit d'avoir peur, bah, ce sont les ingénieurs et, et les responsables d'EDF, qui eux, bah, ils sont obligés de gérer ce parc de réacteurs. Et donc, très rapidement, il faut imaginer des solutions et donc c'est là où il faut justement que des scientifiques et des ingénieurs soient, soient consultés, il ne s'agit pas qu'un nuluberlu, qu'un mec avec une petite tête sur le côté euh, se mette à dire voilà ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire non mais il faut réellement se dire qu'actuellement on est dans une situation où il faut réimaginer complètement le monde de demain et ce monde de demain tel que décrit euh, par Dick et tel que prédit par, euh, par ce physicien hein, qui semble résoudre le paradoxe de Fermi en expliquant qu'une société industrielle, effectivement, va épuiser en quelques siècles l'ensemble des ressources d'une planète. C'est ce qui est en train de se passer ici. Moi, je dis, on le doit pour les générations futures de faire en sorte, nous, localement, moi, cette terre à laquelle j'appartiens, qui s'appelle la France. Moi, j'espère qu'un jour, elle n'aura même plus de nom, mais qu'on dira, je suis catalan, qu'on dira, je suis basque, qu'on dira, je suis breton. Moi, je dirais, je suis Parisien et on et moi aura. Je dirais, je suis terrien. Et voilà, mais ça, ça reviendra exactement à dire ça. Ça reviendra à dire, je suis terrien, parce qu'il y en a un qui dira, je suis un castor, il y en a un autre qui dira, je suis un cerf, il y en a une autre qui dira, je suis une baleine. Mais moi, je suis un micro. Voilà. Eh bien, je vais rendre, euh, euh, terminer euh, cette émission numéro 27 sur euh, ces mots, en espérant bah, que la semaine prochaine, on retrouvera notre ami Pierre Merejkovski. Et moi, je suis. Voilà. Eh bien, allez eh bien. Eh bien moi, je du hibou, suis hibou Je suis hibou Je Et hibou Et je suis hibou Je suis Avec ouais, euh, avec, euh, avec le mot euh, du Dejazet, le mot du hibou Bonne soirée à tous Bonne soirée je sais pourquoi tu hibou Non Parce que ma femme est chouette Ah merci. <rire> Toi, t'es trop fort Donne-moi <rire> <Benoît>, les taureaux <rire> Je sais pourquoi Non Parce que sa femme est vache ah Allez, frange! Et voilà! À la semaine prochaine! Alors